Hello, hello. Oui, salut, on y est. Oui, moi je ne vois, je vois pas malheureusement euh, qui se connecte ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à être en ligne? Ou? Ah oui, on est sept actuellement. Bienvenue à tout le monde donc petit à petit, on va attendre que les différentes personnes puissent se connecter. On va attendre quelques minutes. Puis il y a Marie Hélène la Montagne qui nous dit coucou. Yes, coucou. Donc comme je disais, on va attendre comme quelques minutes que tout le monde se rejoigne à nous, puis on va commencer l'atelier cuisine d'ici trois quatre minutes grand maximum. Je suis prête. Mmh. <rire> Mon tempeh est prêt aussi. Oui, on voit bien là à l'arrière. Qui n'a qu'à être cuisiné. Comment? On voit mon tempeh? On voit, oui. Ah oui, si. Mm -hmm. Il est prêt. J'en ai quelques autres ici, hein, de cachés. Mm -hmm. On va en cuisiner juste un là. Et bonjour à José Mathieu qui dit « Coucou Dominique ». Ah oui, salut Josée. Oui, j'étais au courant que Josée allait être là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter, que c'est la première fois qu'ils ont dit « SEMPE ». Ah, ben on est déjà une petite dizaine. C'est le nombre moyen dans les cours de cuisine de l'armoire n'est-ce pas? Exactement. Oui, c'est ça. C'est comme 10 à 12 personnes à la fois. Mais euh, on cuisine comme 7 à 8 recettes aussi. Mais euh, là, ça va être une personne, une recette. Mmh. Avec euh, probablement, j'espère dépasser l'audience de mes cours réguliers. Ça ne paraît pas, en tout cas, c'est tranquille. Mm -hmm. Ça ne paraît pas dans ce temps-là. Euh, dans mes cours, quand on cuisine à 10-12, euh, ça paraît, il y a de l'action. Ah, ben bien. oui. écoute, mm -hmm. ah, cool. on augmente petit à petit. Bienvenue aux deux nouvelles personnes qui viennent de se connecter. On va commencer ici une à deux minutes. On attend juste que les personnes arrivent. Je... Il y a deux personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous tous. Connectez-vous. Oui, oui. Connectez-vous tous. <rire> déjà, dans ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qui vont cuisiner du tempé, Ou est-ce que tout le monde qui s'est connecté peut-être a déjà cuisiné du tempeh et cherche d'autres idées de recettes? Je suis curieuse de savoir si les gens peuvent répondre un peu. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. On a beaucoup de débutants ou on a surtout des experts là, au niveau du tempé? Mm -hmm. Est-ce qu'on a des réponses? Oui, alors on a Angèle qui nous dit qu'elle cherche plus d'autres recettes, donc elle est okay. un peu experte sur le TMP. et Francine qui nous dit qu'elle, c'est la première fois. Ah, OK, cool, bon, mais ça me donne une bonne idée de savoir euh, c'est quoi ah, le… Les, Angèle les... nous dit qu'elle n'a pas, qu pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent, mais moi je suis sûre que la recette de Dominique, ça va être diva. Oui, mais ça, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, <rire> qu'elle les a les premières fois ouais je pense que le tempeh c'est sûrement l'ingrédient que les gens ont le plus souvent eu une très mauvaise expérience au début c'est assez euh, ouais, c'est un ingrédient qui, qui peut être un peu euh, difficile là, à, à apprêter et euh, à aimer euh, évidemment si on ne l'apprête pas bien mais oui non aujourd'hui cette ma recette je pense que c'est un bon un bon départ puis je vais essayer vraiment de donner tous les trucs justement, c'est pour ça que je m'informais si j'avais surtout des débutants ou des experts là, c'est parce que euh, j'avais prévu vraiment donner des trucs euh, de base là, tu sais, pour vraiment apprécier euh, le tempeh, tous les trucs de cuisson, dans le fond, que je connais, euh, qui font en sorte d'améliorer le goût du tempeh au lieu de l'accentuer, ce qui est pas nécessairement ce qu'on recherche au début fait mmh. euh, Très hâte de partager tout ça. <rire> J'aime toujours ça parler du tempeh parce que c'est un, un mal-aimé, alors euh, je trouve que c'est un bon, un bon ingrédient à travailler avec euh, les gens dans mes cours. Pour découvrir, il y, a, il y a José aussi qui nous dit comme, que ce sera une nouvelle recette pour elle avec, une tep, avec du tempeh, puis que apparemment ça va changer de celle du tofu. Ça change du tofu? Oui. Ah, ben, ah, avec. Euh... Oui. Ben, ouais, non, c'est. En fait, on peut les utiliser, le tofu et le dans des recettes semblables, mais je trouve que ça ne s'apprête pas du tout, du tout euh, de la même façon, là. Euh, moi, pour moi, c'est deux ingrédients euh, un peu de la même famille, mais très distincts. Ah. Puis, il y a Margarita qui nous dit qu'elle a des recettes et des trucs, même si elle n'est pas experte. Mais on est sûr qu'après ce cours, tu vas le devenir Exactement. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est comme dans mon Bien. cours Sophie Tempé. Je veux que les gens ils sortent du cours avec Sophie Tempé maîtrise niveau 2. Là. On part à la base, là, mais on travaille fort pour que les gens sortent du cours pour... avec vraiment une confiance là, par rapport à à, à cuisiner de ce système, puis. Eh bien, c'est parti. Je propose que nous ouvrions ce cours de cuisine participative. Euh, comme, comme je disais, bonjour et bienvenue à tous. Euh, ce cours aujourd'hui va être animé par l'Armoire du Haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique euh, d'avoir accepté d'organiser ce bel atelier de cuisine et la voix que vous entendez, je me présente, je suis Carrel, je suis coordinatrice de Polycarbone et ce cours a lieu dans le cadre l'université passe à table d'une campagne euh, qui vise qu'on est en train de monter qui vise notamment à vous présenter euh, le calculateur plan planétarien un outil qui vous permet de mesurer votre empreinte carbone alimentaire et de découvrir un défi personnalisé euh, si vous voulez aller l'essayer tester n'hésitez pas euh, il y a le lien de notre site juste en description aujourd'hui on va cuisiner donc une tartinade de végétate au tempeh et cet atelier nous est donc présenté par Dominique, qui est diplômée en technique de diététique, enseignante et fondatrice de l'armoire bio. Son objectif, c'est d'améliorer l'alimentation pour qu'elle soit bonne, belle et fun. Et je pense que c'est tout ce qu'on va avoir dans ce cours. Euh, donc l'armoire bio offre aussi comme des ateliers en fait culinaires, santé et végétalien. Et en temps euh, habituel, tous les participants sont invités à cuisiner ensemble, puis à découvrir différentes recettes qui ont été inspirées par tes voyages, Dominique. Puis, si vous voulez en savoir plus, euh, pareil, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur ces cours de cuisine et à découvrir l'alimentation santé, savoureuse et économique que peut vous présenter Dominique. Le lien du, de son site est directement en description. Et je dirais, c'est parti le cours de cuisine est ouvert. Allons cuisiner la tartinade de végé-pâté au Tempé. Hey, merci, Karel. Plaisir. Wow, je suis pas habituée de me faire présenter euh, comme ça, c'est cool. Et puis, je suis pas habituée non plus de faire des lives, fait que je voudrais euh, saluer tout le monde. Euh, je m'appelle Dominique, euh, comme Karel a dit. Et je m'ennuie énormément de mes ateliers culinaires que je donne sur une base très régulière habituellement au marché Jean-Talon. Euh, ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis à la maison. Je cuisine quand même. Euh, mais aujourd'hui, je trouvais ça vraiment spécial de faire le live parce que j'ai comme un besoin euh, de parler de cuisine végétale santé dans la vie. Donc, euh, ce, ce live va vraiment me permettre de combler ce besoin aujourd'hui. Euh, en plus, j'ai choisi un ingrédient, euh, le tempeh, qui est euh, qui a quand même euh, beaucoup de vertus, mais aussi, euh, qui a la, la... comment je pourrais dire, c'est un petit peu difficile à cuisiner. Je veux surtout pas décourager personne, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour ça que j'ai choisi le tempeh, c'est que je trouve que c'est un ingrédient qui a besoin justement un peu d'explication, puis peut-être de, de, de démo, donc peut-être, euh, que cette recette va réussir à vous euh, déjeuner avec le tempeh. Euh, je trouvais aussi que c'est un bon choix d'ingrédients, probablement parce que c'est un choix local. OK, le tempeh, euh, ben, je présente la compagnie nombre Dane aujourd'hui parce que c'est ce que j'avais dans le congélateur. Mais il y a plein de compagnies aussi euh, locales de tempeh euh, qui sont faites ici à Montréal. Je pense aussi à Noche, K-N-O-S-H, euh, qui est une autre marque de tempeh aussi qui est faite ici euh, à Montréal. Donc, c'est aussi à base de soya euh, et le soya vient du Québec aussi, euh, d'autant plus que, bon, euh, on a une grande popularité du CMT des derniers temps parce que c'est une protéine végétale euh, qui se trouve de très haut niveau, euh, donc nutritionnellement parlant, euh, vraiment, vraiment excellent. Euh, donc euh, aussi, c'est un ingrédient qu'on ajoute à une diète végétale habituellement, pas obligé d'être végétalien pour en manger. Mais disons que quand on devient végétalien ou quand on veut arrêter de manger de la viande, on pense surtout aux ingrédients qu'on va enlever de notre alimentation. Donc, je peux plus manger ça, je peux plus manger ça, il faut que j'enlève ça. Et j'aime mieux présenter l'alimentation végétale de façon à ce que je présente des choses que vous allez maintenant... Ajouter à votre alimentation au lieu de toujours faire un focus sur on enlève ça puis on n'a plus le droit de, de, de ça. Donc le tempeh, c'est partie des ingrédients qu'on va vraiment ajouter, euh, comme je disais, qu'on soit végétalien ou non. Mais avant d'ajouter le tempeh, je veux juste préciser que c'est important de savoir le cuisiner, OK? Fait que là, je commence avec le tempeh tout de suite parce que euh, je vais le faire cuire devant vous parce que l'idée de la capsule aujourd'hui, c'est qu'on cuisine peut-être euh, tout le monde ensemble. Donc je vais le faire, c'est pas le but d'un live, hein? Euh Je vais vous montrer aussi avant de, de la l'apprécier de proche. Donc le tempé, comme ça que okay, c'est normal euh, le mycélium, dans le fond, le petit truc blanc, c'est un peu comme une croûte de fromage brie. Euh Donc le tempé, tu sais, c'est pas super beau, là, je suis bien d'accord. Mais euh, mais c'est normal, c'est comme ça. Puis euh, le truc numéro un en fait de prêter du tempeh que je vais vous dire euh, tout de suite c'est de le couper très petit comme ça ben ils font lourds euh, que on en, on on y pense plus c'est réglé puis c'est aussi une technique que j'ai appris en Indonésie comme Karel le mentionnait en début de capsule j'ai beaucoup beaucoup appris à cuisiner dans mes voyages euh, en Indonésie le tempeh ne sert pas en gros blocs ils servent vraiment haché euh, je vous conseille de le hacher euh, au couteau donc ça, c'est sûr c'est notre ingrédient de base là, pour notre recette d'aujourd'hui. Euh, Pendant que le TNP va créer, je vais aussi vous présenter les autres ingrédients euh, qu'on va travailler dans notre recette qui sont euh, particulièrement importants pour moi parce qu'ils sont tous des ingrédients euh, du Québec. La recette d'aujourd'hui est 100% locale. Oui. On a une question, Dominique. Euh, c'est José qui te demande, est-ce que tu le sors direct du congélateur ou est-ce que tu le fais déjeuner un tout petit peu les deux fonctionnent. On peut euh, le sortir du congélo directement. Il va bien se couper aussi. Il est quand même, est, il n'est pas trop dur. Euh, puis sinon, vous pouvez aussi le laisser dégeler sur le comptoir. Là, ça dégèle relativement euh, très vite. Ce n'est pas obligé de penser la veille, exemple, puis de mettre au frigo comme on fait avec la viande ou quoi. Euh, C'est vraiment juste euh, peut-être une heure avant de la prêter, on le laisse sur le comptoir, ça, ça fonctionne aussi. Sinon, on peut euh, le prendre, euh, l'acheter congelé et puis le mettre au frigo euh, et ne pas le garder congelé dans le fond qu'on a prévu l'utiliser dans, dans les prochains jours. Euh, le tempeh est vendu congelé pour une très bonne raison, c'est que euh, les fabricants de tempeh utilisent la congélation pour arrêter le processus de fermentation. Euh, le tempeh, je pense que c'est un peu, comme je disais, sa vertu, mais aussi... Euh, la raison pour laquelle euh, les gens ont plus de difficultés à l'adopter, c'est que c'est un aliment qui est qui, qui fermenté. Euh, il y a beaucoup d'avantages à consommer des aliments fermentés parce que euh, la fermentation va vraiment créer beaucoup de probiotiques à, à, à l'intérieur. Euh, ça, c'est ce qu'on recherche, évidemment. Mais ça va aussi donner un petit goût. Un petit petit goût. C'est le tempeh, là, il y a un petit goût. C'est ça la fin. Ça goûte le fermenté qu'on on n'est vraiment pas habitué. Euh, de manger des choses fermentées euh, ben, au Québec. Donc, c'est ça qui est la particularité du tempeh, mais qui est aussi le qui fait en sorte qu'il est comme extrêmement euh, santé, comme nutric, sa valeur nutritionnelle est vraiment élevée, euh, mais aussi sa ça sa même goût. C'est que euh, comme je fais la façon indonésienne aujourd'hui, j'ai mis de l'huile dans mon poêlon puis... Euh, je vais mettre un peu moyen fort mon poiron avec de l'huile. Comment? Est-ce que c'est une huile particulière? Euh, oui, je vais vous en parler parce que je pense, je vais juste faire cuire, euh, le, je vais mettre cuire le tempeh et je vous reviens avec euh, l'huile parce que ça vous l'attend que je vous la montre de proche. Ok, et on a une autre question d'Angèle qui nous demande est-ce qu'on peut le hacher au robot? Euh oui, moi je suis vraiment pro du robot, je suis très fanatique du, du robot. Je suis pas mal toujours pro-robot, mais il y a quelques trucs que je fais pas au robot, dont mon tempé, parce que j'aime pas qu'il devienne pâteux. Je, quand je l'ai fait au robot, à moins que si vous pouvez gérer votre pulse et faire vraiment euh, des petits, le hacher euh, rapidement, ça pourrait être correct. Euh, mais moi j'aime mieux au couteau parce que j'aime pas ça quand le tempeh au robot je je l'ai fait trop longtemps là, ça fait comme ça devient mou puis comme plus crémeux pâteux puis je, je trouve pas que ça avantage euh, le tempeh du tout du tout enfin je je le fais habituellement euh, au couteau. Euh, je le fais ça avec de l'huile moyen fort, habituellement je mets du sel poivre aussi ça c'est vraiment ce que j'appelle la technique indonésienne puis honnêtement c'est vraiment la technique de base. Euh, pour aimer le tempeh, je suis à peu près 100%. Sûr. Je sais que on entend souvent parler de euh, faire bouillir le tempeh. Puis je dirais, je, je, c'est une technique que, que j'apprécie aussi beaucoup. Mais quand je présente du tempeh à des débutants, c'est sûr, sûr, sûr que euh, je vais faire ma technique indonésienne, comme je suis en train de le faire là, qui est vraiment, comme j'ai dit, poilon de l'huile, le tempeh haché petit on attend que le tempeh change de couleur. Donc, on attend vraiment que le tempeh soit super croustillant euh, et qu'il soit un autre couleur. De toute façon, comme on est en live, on va m'en profiter. Je vais vous montrer euh, le résultat euh, au fur et à mesure. Euh, fait que là, je prépare mon tempeh tout de suite parce que pendant qu'il va cuire, je vous présente les ingrédients parce que dans ma recette, j'aime ça que mon tempeh ait le temps de refroidir un petit peu euh, avant de l'ajouter euh, dans ma recette euh, à la fin. Fait que Pour les ingrédients, Karen m'a demandé quelle huile j'utilise. Là, je veux juste vous montrer. Ça, c'est euh, l'huile de cameline. Comme j'ai dit que ma recette était locale, ben, on n'a pas d'olivier euh, au Québec, donc j'utilise de l'huile de camion. Il y aurait d'autres options aussi, mais euh, l'huile de cameline, elle, elle endure vraiment beaucoup euh, la chaleur. Donc, euh, c'est une super bonne huile pour faire frire des choses comme comme on est en train de faire là. Si vous n'avez pas d'huile de cameline, c'est correct. Là. Vous pouvez prendre l'huile que vous avez. On pourrait prendre une huile d'olive ou euh, même de l'huile de coco, ça, ça, ça pourrait être une option si on, on s'en tient fait dans, les, dans les choix d'huile végétale qui endure euh, la chaleur. Euh, donc, Cameline, qui est un, une huile qui est très jaune, puis elle a une senteur très particulière. Les premières fois que j'ai utilisé l'huile de cameline, là, la senteur la cuisine, je suis pas certaine, mais pas du tout. Euh, c'est une huile que j'ai appréciée après plusieurs, euh, plusieurs utilisations, puis maintenant je suis comme un peu accro. Euh, justement, c'est ce que j'aime, son petit goût particulier. Un coup qu'on est adapté, on, on, on l'apprécie, ce, ce petit goût-là qui est très riche, qui goûte, je trouve, euh, beaucoup. Euh, je trouve que ça goûte les champs. C'est un drôle de, de comparaison, mais ça me, ça me fait penser à ça. Euh, ensuite, ce qu'on va utiliser pour la recette, je vous avais fourni les ingrédients, donc tempé haché. Euh, un oignon jaune euh, haché, ça, euh, bon, un oignon, la seule affaire, c'est que quand je l'ai coupé, euh, je me suis dit que j'allais vous en parler un peu, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, comme on n'est pas dans le temps optimum, disons, de, de, de fruits et légumes du Québec, euh, ce qui arrive, c'est que là, mon oignon était tout euh, brune, OK? Ça, ça ne veut pas dire que vous jetez l'oignon, euh, ça veut juste dire qu'il faut, tu sais, le décortiquer puis le trier. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'enlève juste la partie brune puis j'utilise mon oignon quand même. On fait pas le gaspillage avec ça. Euh, ensuite, parlant de gaspillage, je veux juste vous dire que euh, j'ai aussi mis euh, mes pleurs Ça, ce pas du compost, OK? C'est un bol pour faire du bouillon. Donc, je prends mes épluchures puis je les mets à part. Je vais les mettre au congélateur tantôt. Et puis, je vais me faire un bouillon de légumes avec mes épluchures euh, plus tard. Voilà. Ensuite, j'avais dit les ingrédients, bien une boule d'ail, c'est de l'ail du Québec évidemment, c'est une boule d'ail. ensuite fait, j'ai un mélange de fines herbes séchées. Euh, pour les fines herbes, euh, euh, j'ai pris des fines herbes du Québec, un mélange qui, qui s'appelle fines herbes du Québec chez Épices de cru. donc c'est vraiment un mélange euh, d'herbes qui poussent ici en saison, qui est séché. Il euh, n'y a rien qui vous empêche de juste acheter du teint, du romarin, exemple, euh, quand c'est la saison frais, puis de le faire sécher vous-même. Euh, sinon, tu un mélange de fines herbes, là, euh, c'est rien d'exotique là-dedans, là. c'est vraiment comme teint, origan, romarin, dans, dans ces eaux-là. Euh, ensuite, les autres ingrédients qu'on a, c'est la carotte râpée. Je vous avais demandé de la râper d'avance. Moi, je vais la râper au robot culinaire. Juste, j'aime ça, quand utiliser mon robot culinaire devant du le monde. <rire> c'est une bonne occasion pour moi de promouvoir le fait qu'un robot culinaire dans la vie ça sauve du temps là. Si vous voulez végétaliser votre vie puis sauver une quantité de temps incroyable, achetez-vous un robot. C'est vraiment vraiment pas cher un robot pour tout ce que ça permet de faire. Euh, contrairement aux mélangeurs qui sont souvent comme vraiment vraiment chers pour être bons. un robot culinaire de bande là de chez Canadian Fire euh, va faire la job qui je vais vous montrer ça avec ma carotte. Donc, carotte, OK? Je fais ça tout de suite. Je fais ça live. Carotte. Puis je mets mon robot euh, à hand. Ça entend vos oreilles. OK! C'est <rire> cool, là? Hein? Rapide et efficace. Mais hein, pas de danger non plus de tremper le bout des doigts, mais écoutez, je suis pas en train de. Je ne voulais pas non plus créer un besoin de consommation et que tout le monde euh, ait envie de s'acheter un robot. ben un peu, mais comme pas, j'essaye quand même de me dire que ramper une carotte avec une rampe, il n'y a vraiment pas trop de problème non plus. Tu euh, n'es pas obligé de un robot pour ça. Mais bon, c'est juste une des, des multiples usages que j'en fais. Donc, je mets ma carotte de côté. Donc la carotte qui est une carotte du Québec ici, évidemment, vous allez me l'entendre pas mal, du Québec. Fait que là, je regarde mon tempeh, en fait, je vais même vous montrer un peu plus proche, là. On voit qu'il euh, y a certains tempeh qui commencent à changer de couleur, mais là, si on veut que cette couleur-là soit uniforme. Donc, euh, vraiment, que le tempeh, change tout, tout, tout de couleur. Puis je vais le saler. Puis je vais le poivrer aussi. Puis je le laisse pour ceux qui de sont. des fois, c'est comme, comme là, je n'avais vraiment pas mis beaucoup d'huile au début. Là, je vais y en mettre un petit peu parce que ça va l'aider euh, ça, ça goûte quand même pas mal d'huile au début de la ça. On n'en met pas beaucoup à la fois, on en met un petit peu. Puis, euh, on le laisse dorer comme il faut. La suite des ingrédients. Euh, j'avais, j'avais, j'avais. Bon, la moutarde de Dijon. OK, la moutarde de Dijon, euh, j'utilise la maison Orphe, comme ça. Euh, leur euh, moutarde, elle vient de la Saskatchewan, OK? Le grain de la moutarde, elle vient de la Saskatchewan, OK? C'est pas 100% Québec. Euh, mais la moutarde et l'entreprise sont ici euh, au Québec. Mais là, je dois avouer. Que la graine de moutarde vient de Saskatchewan, mais quand même, très bon choix euh, de produits québécois. J'adore la moutarde de Dijon. Euh, ensuite, on va utiliser du vinaigre de cidre de pomme. Donc, du vinaigre de cidre de pomme, on est des grands producteurs de pommes, tout le monde, euh, tout le monde sait ça, je pense. Euh, Celle-ci est biologique. Euh, je n'ai pas de marque particulière. comme Je vous montre des produits, c'est ce que j'ai. C'est pas que je vous conseille comme des marques, mais c'est vraiment. Euh, du vinaigre de site de pomme qui va remplacer justement beaucoup le citron euh, dans nos recettes. Donc, quand on veut un peu localiser notre recette, on enlève le citron puis on met du vinaigre de sucre de pomme. Donc, c'est ça. Ensuite, dernier ingrédient, c'est le miso Donc, miso, ici. Euh, miso Nassawipi, qui est un miso du Québec. Donc, ça, c'est aussi... Euh, je sais pas si vous attendez, je vais vous montrer. Je vais mon en même temps. Okay. Ça donne ça. C'est ça le miso. C'est une pâte euh, de soya fermentée avec une céréale. Donc, ça aussi, il faut le probiotique. Euh, J'adore le miso. J'aime beaucoup travailler avec ça. C'est ultra savoureux. C'est vraiment de l'umami, euh, Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la sauce soya ou de la sauce samarie. OK, ça aussi, il y a des substitutions possibles. Mais c'est sûr que moi, je trouve que euh, le miso, vous pouvez acheter euh, le pot de miso comme ça. Ça dure vraiment longtemps. Ça se conserve longtemps. Euh, puis, on utilise ça tu sais, en, en petite quantité. Euh, c'est délicieux. Vraiment. Un super produit. fait que ça, miso. J'ai fait le tour des ingrédients. Donc, c'est ce que vous avez besoin pour votre recette. Là, on a tout ce qu'on a besoin pour la recette. Euh, je reviens à mon TMP. Okay. Eh, comme quoi, je suis dans ma cuisine, en train de cuisiner, devant du monde. Mon Dieu, c'est comme le rêve, là. ça fait longtemps que j'attends ça. Mes filles ont fait que rire, là, de me voir, euh, être petit de la broue sur, euh, <rire> les expérimentations culinaires Fait que, là, c'est encore trop pâle, hein. C'est à mon goût. Toutes les gens qui sont déjà venus faire des cours de cuisine avec moi, ce Tempé, ou même mes assistantes, mes collègues pourraient dire que je suis vraiment fatigante avec ça, mais pour que ça soit bon du TNP, je veux vraiment que ça soit tout, tout, tout doré. Fait que je vais attendre encore un peu. Mais tu sais, on n'est pas loin. Puis je dois dire aussi que euh, si vous coupez le TNP tout de la même euh, grosseur, ça l'aide. J'ai comme coupé ça euh, de même. Euh, je ne suis pas super euh, difficile sur les coupes de de légumes, puis de... Tu sais, je fais tout ça comme j'ai envie. Puis là, j'ai fait des morceaux un peu plus petits, plus gros. Fait que c'est sûr qu'il y a des morceaux plus petits qui sont plus dorés, puis les plus gros qui sont plus forts. Mais bon, c'est pas... pas dramatique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Par rapport euh, aux... Ah, ou... Moi, j'en ai une. Ah, et José d'abord, elle en a est une. Est-ce qu'elle elle demande, est-ce que ça pourrait être une bonne idée pour utiliser mes épices boréales? Ah oui! Ben oui, c'est clair. Très bonne idée. Ouais. en fait, on pourrait prendre d'autres mélanges d'épices. C'est juste que la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est une recette que j'avais dans mon cours cuisiner le Québec euh, l'hiver. Donc, le Québec dans son assiette euh, en plein hiver. Donc, c'est sûr que j'avais choisi des des, des, des des assaisonnements dans le fond vraiment plus euh, disponibles au Québec. Tout comme les épices boréales dont José parle. C'est juste que c'est pas quelque chose que les gens ont habituellement, mais si j'ose en annoncer, c'est sûr que c'est une super bonne idée d'utiliser ça. Euh, ensuite, ça aurait peut-être des épices à steak. Euh, ça pourrait être des, des épices à, à sauce à spaghetti, même. C'est juste vraiment pour euh, assaisonner. Juste le point, c'est bien correct aussi. OK. Et, et est-ce que le tempeh, il a des, des apports nutritionnels particuliers? Euh, en fait, euh, oui, oui, pas mal. Euh, le tempeh, ben c'est ça, comme c'est une protéine végétale, mais tu c'est aussi, c est, c est, c est pas le, comment je peux dire? euh ben, c'est ultra riche en protéines, c'est une bonne protéine végétale donc de qualité. Euh, aussi pas mal tous les, les nutriments qui sont dans le TMP sont euh, boostés. Euh, dû à la fermentation, euh, donc j'irais pour dire euh, fer, euh, calcium, euh, c'est toutes des choses qui sont présentes dans le tempeh. Ça ressemble un peu aux mêmes choses qui sont dans le tofu, c'est juste c'est toujours mieux. Le tempeh est toujours un peu mieux. Fait que, euh, il y a à peu près la même, c'est dans le profil de la protéine végétale, puis après ça, t'as y de beaucoup de, de vitamines minéraux euh, qui sont là, qui sont en quantité plus grande que dans un produit ou dans une quantité équivalente, euh, exempte de protéines végétales. Je sais pas si vous me suivez, mais euh, c'est euh, fer, calcium puis protéines de bonne qualité. Moi, c'est pas mal là que ça se situe. Euh, je cherche le tempeh pour euh, pour sa valeur nutritionnelle, mais aussi pour son goût et parce que je le trouve euh, super intéressant euh, en cuisine. Mais... J'avoue que, euh, quand mes enfants mangent ça, je suis vraiment contente. Là, j'ai l'impression que j'ai réussi mon, mon repas. Euh, on voit-tu bien? C'est cette couleur-là qu'on veut. De tempé, au complet. Ok, Fait qu'on veut euh, que ça soit vraiment bien grillé. Tout brun. Y a plus, je vais pouvoir l'arrêter. On voit qu'il est super soutien, là. Euh... Il est quand même foncé. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Juste, en fait, juste de même, là, c'est super bon. Pour vrai. Je vais le mettre à refroidir un peu. Je vais changer de bol. Je vais faire cuire mes oignons ensuite dans le, moine... dans le même poids. OK. OK. Oignon, ail, dans le même poids long. Encore avec mon huile de camion, ok. La goutte d'ail, je ne l'avais pas ici dans les ingrédients. Ben, pas écrit, je n'allais pas écrire. Je disais oui, j'ai écrit que ça prenait de l'air, mais je n'ai pas écrit qu'il fallait le hacher. Donc, on va le hacher, ok, je vais l'écraser, puis je vais le hacher. Tout ça, ça s'en va au robot. Fait c'est pour ça aussi que je disais, je suis comme plus ou moins regardante sur la, la coupe, là. C'est que ça s'en va tout au robot après. Fait que c'est vraiment pas grave, là. Ça, c'est le disque que j'ai utilisé pour ramper ma carotte. Donc, ça, c'est le disque. Euh, qui va vous permettre de ramper, couper, trancher à une vitesse phénoménale. Ensuite, ça c'est la lame en S qu'on appelle, ça c'est la lame que je vais utiliser euh, pour la suite de la recette pour faire ma tartinale. C'est la lame que j'utilise, exemple pour faire de l'humus, c'est la lame qu'on utilise pour mettre des trucs en purée, euh, aussi pour déchiqueter euh, ou hacher, broyer euh, un peu. Ça ne fera jamais comme un mélangeur. Le but avec un robot, c'est de garder de la texture. Puis c'est ce qu'on recherche dans cette parc là aussi. Donc, oignon, ail. Ça, c'est de l'ail du Québec que j'ai acheté à l'automne dernier. OK, c'est normal. C'est encore bon. J'en Je, achète une grosse quantité que j'utilise tout au long de l'hiver par la suite. Est-ce que tu as une technique pour les conserver? Euh, ben, je le conserve. En fait, je, je le conserve au mur. Je, je l'accroche dans ma cuisine. J'achète des tresses belles. Que j'accroche dans ma cuisine, puis je, je décroche des gouttes au fur et à mesure de l'hiver. Ce n'est pas ma première presse. Là. Euh, je je, je, je plaise des gouttes, puis éventuellement je change la presse quand, quand j'en ai plus de gouttes après ben plus de tête là ou de goût c'est une bonne habitude à prendre en fait je trouve à à, à l'automne d'aller s'équiper aller, aller marché en talon ou aller dans un marché fermier puis vous achetez de l'ail en grosse quantité puis garder ça tout l'hiver on, on utilise de l'ail parce que moi j'utilise de l'ail dans tout fait que là, je mets un peu de sel oups fait que, je laisse cuire ça euh, le plus difficile de la recette est derrière nous. Là, J'ai vraiment euh, fait ce qui était le plus dur étant euh, faire cuire le template, faire cuire oignon-ail. Euh, Ensuite, on met tout ça dans le robot avec tous les autres ingrédients. Euh, si vous n'avez pas de robot, allez vous en acheter un. <rire> C'est pas vrai. Euh, vous pouvez utiliser un pied mélangeur, exemple. Euh, vous pourriez aussi utiliser même dans cette recette-là, euh, tu sais, un pile patate, juste comme, ou même avec vos mains, ça pourrait euh, fonctionner. Je le pense au robot, juste vraiment pour dire euh, qu'on fait un amalgame là, de saveurs avec les ingrédients, tout ça. Euh, fait que si vous n'en avez pas, inquiétez-vous pas, euh, vous pouvez prendre soit vos mains, puis vraiment comme, tu sais, tout mélanger les saveurs, puis écraser tout ça, ou euh, c'est ça, pile patate, puis mélangeur. Euh, ou autre. Je vais me laver les mains, je reviens. J'en profite pour vous dire que si vous pouvez, si vous avez envie de poser des questions à Dominique, n'hésitez vraiment pas, on est là pour y répondre. Yes, please! Hey, C'est vraiment, le... j'aimerais vraiment faire avoir plein de questions. Ça me ferait plaisir. Ça que gênez -vous pas si vous avez des questions quelconques, je suis là pour ça. En attendant, je vais mettre tous mes ingrédients dans mon robot culinaire, ok? Fait que là, je vais mettre mes carottes râpées avec ma lame en S. Euh, je vais mettre de la moutarde de Dijon. Si vous n'avez pas de la moutarde de Dijon et si que vous voulez mettre de la moutarde de Dijon, ça peut fonctionner aussi, mais j'en mettrai un peu moins. C'est mon seul à faire. Des euh, petites herbes. Le vinaigre de type de pomme. Je ah, grasse mes oignons en passant. Hein? Good. Super. Fait que à vous avez remarqué, c'est une genre de tartinade. tu sais, c'est ni cru ni cuit. On met des ingrédients euh, cuits, mélangés avec des ingrédients crus. Euh, ensuite, on garde ça au frigo. Euh, c'est bon. Là, il va être un peu tiède. Là, Je vais venir juste de le faire. C'est bon quand même. Mais après ça, vous gardez ça au frigo. Puis, vous pouvez utiliser ça euh, euh, sur des sandwichs. Ben, dans des sandwichs ou sur des toasts. Moi, j'aime vraiment ça, déjeuner avec ça. Mais bon, ça, c'est parce que je je déjeune avec des trucs salés. Euh, il me manque le museau dans mon robot culinaire. Je vais mettre le museau. Il y a José qui me demande quelles sont les, les différentes quantités que tu as mises. Euh, les quantités sont écrites dans le site. Euh, sous la page. Euh, ben, dans la page Facebook de l'événement, il y a vraiment toutes les quantités exactes en dessous. Euh, Sinon.. Je vous dis tout de suite aussi que je viens de publier la recette sur mon blog, c'est que section blog. Euh, vous allez avoir euh, toute la recette détaillée aussi, euh, avec une petite photo, toute cute, de mes personnages de VGP. Euh, sinon, à l'œil de même, j'avais euh, à peu près une carotte râpée, deux cuillères à soupe de Nuitarn de Dijon, une cuillère à soupe de miso, euh, genre une ou deux cuillères à thé de fines herbes séchées, euh, j'avais un bloc de tempé complet haché puis euh, frit, ben dans l'huile comme on a fait tantôt. Euh, oignon aigle, je l'ai dit tant une gousse d'aigle. Là j'ai mis en fait euh, mon oignon il était gigantesque en là parce que là j'ai mis un demi oignon, mais ça peut être juste un petit oignon aussi. Puis je pense que c'est toi, oui, puis j'ai mis une fière à soupe de vinaigre de soupe de pomme. C'est bon. Euh, je mets tout ça dans le robot. Les variants sont cuits. J'arrête le feu. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions actuellement, mais la recette est directement en commentaire si vous voulez aller revoir les quantités. Oui? OK. C'est sur mon blog ou euh, c'est euh, sur le site Facebook aussi euh, de Polycarbone. Euh, ah, alors, on a Angèle qui nous dit qu'avec le pain au noix et les graines germées, ça va vraiment être parfait. Je crois que c'est ah, avez... oui. <rire> oui, oui, je, je pense... Est-ce que c'est Angèle Bourgo? Oui, tout à fait. <rire> oui, c'est ça. Angèle est venue à mon cours de Noël. Euh, où je faisais un pain euh, germé, euh, bien, qui est sur mon blog aussi. En fait là, avec euh, des lancées puis des grains germés, un pain qui est sans gluten. Euh, puis je pense qu'elle avait vraiment apprécié ce pain. Ça fait euh, Angèle faisait référence à, à ce pain que vous, vous aussi faire en période de confinement, tout le monde fait du pain pour y aller faire cette recette là, qui est une recette de pain sans gluten qui est vraiment équerrante, c'est vraiment excellent. Puis euh, je voulais mentionner que la pâte est sans gluten. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est une tartinade de végé euh, au tempé. Pourquoi je dis tartinade? C'est qu'habituellement, un végé pâté, c'est comme un bloc. Là, ça ne sera pas un bloc. Là, ça va être tartinable. OK, c'est pour ça que c'est une tartinade, Mais c'est pareil comme du végé C'est bien moins de trop bassin que du végé OK, du végé d'habitude, t'as comme pas mal, pas mal d'ingrédients, beaucoup de préparation, une assez longue cuisson. Dans mes cours, je n'ai pas le temps de faire du végé pâté. C'est un peu pour ça que j'ai adapté ma recette de végé pâté euh, avec cette tartinade de tempeh. Euh, puis aussi, c'est ça, je trouve que c'est une belle façon d'introduire le tempeh dans notre alimentation. Euh, ça se mange en sandwich, ça se mange sur des toasts. Donc, c'est vegan, sans gluten. Cette recette est 100% locale et délicieuse. Bon. Et on a une question, d'Eliotte. Euh, qui nous... Qui, tout à l'heure, en fait, tu nous as parlé de, de faire un bouillon de légumes avec les épluchures. Je demandais si tu avais un petit conseil pour qu'il ne soit pas trop amer. Ah! ben peut-être Peut-être qu'il peut qu y a eu euh, des légumes qui ont été dedans qui sont peut-être pas utilisés en grande quantité. Euh, comme exemple, il euh, y, y a certains trucs dans les bouillons de légumes euh, comme euh, comment qu'est-ce qui est végan -ce qu Ben c'est sûr les agrumes. Là. Je prends pas de pleurs de citron lime. Euh, tu sais, je prends pas ben, l'avocat, pas de noyau, pas de de, de pleurs non plus. Euh, oignon rouge non plus. Euh, les choux, je fais attention, pas trop de choux. Donc pas trop de pieds de brocoli, pieds de chou-fleur, feuilles de choux, Si tu mets tout ça en même temps, c'est sûr que le bouillon, il y a pas un super de bon goût non plus. Euh, quels autres légumes que je fais attention C'est euh, sûr que l'idéal c'est de faire quand même un mix mental dans ta tête de tes épicures pour que ça fit dans ton bouillon. Tu comme mettons les pleurs de carotte, c'est excellent parce que ça fait un peu de sucré, euh, puis le goût est très parfumé. Donc céleri, ça c'est super, ça, tu peux en mettre vraiment beaucoup. Euh, les pleurs d'oignons aïe, hey, tu ne prends pas avec ça, tu on peut en mettre vraiment beaucoup aussi. Euh, c'est sûr qu'après ça, euh, comme je dis, le, les crucifères, on fait un petit peu plus attention. D'un Des fois, quand, quand j'ai trop de crucifères dans mon sac, dans le congélo, je, je le mets au compost. Là, ce que, que j'ai, parce que je me dis ça va goûter trop dans mon, dans mon bouillon. Si vous avez des restants de herbes donc des, des tiges de romarin, de thym, de basilic, ça c'est vraiment euh, très, très, très goûteux et c'est super bon dans un bouillon. Euh, puis... C'est ça, quoi d'autre? Mettons tomate. Tomate, tu te trompes pas bien, ben, Tu peux mettre tes plots de tomate ou euh, tes capes de tomates euh, dans, ton, dans ton bouillon. Euh, pas vraiment de fruits. Des fois, je mets un peu des morceaux de pommes. Mais pas vraiment euh, rien d'autre. Comme je disais, pas d'agrumes. Fait que si je pense à autre chose. Fait que peut-être que c'est un peu ça, euh, l'erreur, là. Peut-être. Est-ce euh, euh, que ça peut être, être, peut -être, être la détrape? Ah, oh, mon Dieu! Ouais! Ouais, betterave, je mets plus dans mon bouillon. Avant, j'en mettais 20 fois parce que je trouvais ça drôle que le bouillon était rouge. Euh, là, je n'utilise plus la betterave, en fait, dans mes bouillons. Euh, J'utilise presque tous les autres légumes racines en grosse, grosse, grosse quantité, par exemple. Mais ouais, la betterave, euh, on peut y aller avec parcimonie, avec ça. La, la, surtout à ce temps de l'année, la pleure est vraiment terreuse. Ça peut être euh, très, très amer euh, euh, dans mes trop je trouve que aussi, finalement, le bouillon rose, c'est pas, pas tout le temps super pratique. et fois, on fait des soupes, puis là, ça devient brun. Fait que c'est moins pratique. Fait que pour ça, ça, j'en mets pas vraiment. Parce que je trouve que c'est plus pratique de garder un bouillon clair avec surtout des légumes racines, beaucoup d'aromates comme ail, euh, oignon, fines herbes. Ça, c'est bon avec ça. Fait que là, mon tempé euh, il a refroidi un petit peu. Je vais l'ajouter, puis on va faire le mélange final. Avec les oignons aussi. Pileuille. Je ne vais pas euh, nécessairement rajouter de sel okay, dans ma tartinade parce que j'ai salé mon tempé. J'ai salé mes oignons euh, à la cuisson et puis euh, euh, j'ai mis du Donc Là, je ne vais pas saler. Là, j'ai mis du poivre, c'est tout. Comme j'ai dit, on va broyer, mais assez rapidement. On ne veut pas que ça soit trop, trop mélangé. Encore un petit peu. Ça peut être à votre goût aussi, là, si vous aimez vraiment le transformer en purée, si c'est au goût. D'habitude, moi, je regarde avec assez de texture Assez. Je vais vous montrer. Point. Ouais c'est pas mal à mon goût. Fait que... Euh, <rire> je sais pas si on voit bien. Ça sent vraiment bon, en tout cas. Euh, Ouais, moi, ça, ça me convient. Alors, je vais le transférer. Puis là, je vais faire une petite sauce pour finir, OK? Je vais juste vous faire une petite sauce avec mon végé -pâté parce que j'avais vraiment envie de goûter live, comme j'aime tout le temps ça. boucher... Euh boucher de cours de cuisine. Je l'ai déjà congelé, ce que j'ai passé, okay, ça se congèle super. Fait que des fois, ce que je fais, euh, c'est que je, je fais comme la recette complète. J'en garde une moitié dans mon frigo dans mon pour mes toasts le matin, puis l'autre moitié, je le congèle. Fait que ça, ça se fait. Ça se congèle. C'est ça que ça donne. Là ça, je vais mettre ça sur ma toast. Nettoyer. Tadam! Les condiments pour ma petite toast euh, que j'avais préparée. Euh, c'est à peu près comme ça que je mange euh, la toast quand j'en fais, c'est que je rajoute dans une de dijon. Vous n'êtes pas obligé de triper euh, autant que moi sur euh, la moutarde de Dijon, Vous pas obligé d'en rajouter nécessairement. Moi, j'aime ça en remettre. Ensuite, j'ai des petits cocons du Québec de serre. Puis après ça, j'ai de la choucroute. Donc, je rajoute aussi de la choucroute par-dessus. Donc que là, je vais faire un petit montage de taux. En même il y avait des dernières questions aussi pendant que je fais ma tause. Non, mais par contre, il y a beaucoup de merci pour tous tes conseils. Ah oui, bon. Excellent. J'ai oublié un ingrédient <rire> que j'aime vraiment beaucoup mettre sur ma tarte, c'est la Bien que je monte un petit peu d'aneth. Combien de temps tu peux le garder au, au, au frigo? Euh, je dirais mon aneth, elle est 5 à 7 jours! Peut-être. 5 à 7 jours, ça me semble adéquat. Là. Vous pouvez toujours tu sais, regarder le look, puis s'en faire. Mais 5 à 7 jours, ça me semble. Okay. Ça fait que, petite sauce. Moutarde. Végépassé. Bien, tartinade de Végépassé. Au tempé. le tempé, ça se trouve dans le congélateur d'à peu près toutes les épiceries maintenant. Euh, ça se trouve aussi, même l'autre compagnie dont je vous ai parlé tantôt, Noche Tempé, ça se trouve aussi sur le Marketplace de chez Lufa. Euh, donc, euh, ça vient au congélateur, puis c'est correct comme ça. En fait, c'est la façon, je trouve, la plus fraîche de manger du CNP, c'est d'acheter un congélateur. Ça veut dire qu'il n'a pas été pasteurisé. Euh, donc, la congélation, euh, elle fait pas perdre de valeur nutritive vos produits non plus. Petit euh, concombre? C'est de la choucroute après ça. Oh my God! Yeah. OK. Fait que c'est ça. Regardez-moi ça. C'est mm. <rire> Fait que ça je, vais réaliser réaliser <rire> je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve, C'est va voir hein, ça je peux pas partager c'est ce que j'aime d'ailleurs avec mes cours de cuisine c'est que tu sais, on cuisine tout le monde ensemble puis à la fin on peut tout partager ce qu'on a préparé puis c'est tu sais, des on est super fier de ce qu'on a réalisé puis l'on le partage puis tout le monde est, aime ça puis là, on est content puis tu sais, ça fait vraiment partie de pour moi c'est un élément qui est super important en cuisine tu sais, de cuisiner ensemble de partager euh, mettons qu'on en prend un coup dur de Saint-Cy par rapport à partager euh, des repas ben c'est sûr on a notre famille là mais bon c'est comme je disais ma famille euh, c'est sûr à un moment donné ils sont comme tannés là, de, de de moi qui lui donne des cours de cuisine privée depuis cinq semaines mais bon écoute et n'hésitez pas, si vous, vous avez réussi à, à réaliser cette belle recette en live en même temps que Dominique, n'hésitez pas à nous mettre euh, des photos de vos réalisations et de votre tartines finale sur euh, soit la page de l'événement, soit en commentaire de cette vidéo. Comme ça, on pourra voir les euh, différents types et nous dire euh, qu'est-ce que ça goûte pour vous. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment ça. Si vous la euh, des photos, ça serait le best. Vous pouvez me... À rajouter comme l'armandio ou un hashtag ou un tag là, pour que je puisse euh, vous repérer. Je voulais vraiment vous remercier, euh, merci Karel, d'avoir été là pour euh, organiser, puis synchroniser, puis animer tout ça. Euh, ça m'a fait plaisir. Mais oui, mais du coup, bien, comme je disais, n'hésitez pas à partager vos photos. Moi, ça il me tente de, de goûter cette cette bonne tartinade. Euh, et puis, avant de vous quitter, on vous rappelle deux petites choses. Euh, la première, n'hésitez pas à aller tester le calculateur planétarien. Vous avez le lien qui s'affiche l'écran et qui est aussi en description, ça va vous permettre de pouvoir mesurer l'empreinte carbone de votre alimentation et découvrir un défi personnalisé pour pouvoir réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Euh, comme ça aujourd'hui, on a combiné euh, des assiettes santé euh, et pour soi et pour la planète euh, et aussi de continuer à aller apprendre des trucs et astuces de la cuisine végétalienne avec Dominique en visitant la de l'armoire haut et de plus son site internet est disponible en description juste en bas de cette vidéo merci et on peut... mais merci à toi merci pour cette belle recette on vous souhaite à tous une très belle journée et une bonne dégustation merci bye bye, bye.